Bonjour les amis, j'ai une bonne proposition à vous faire. Une proposition bénévole, issue de mon activité professionnelle du marketing humanitaire. Ou d'autres objectifs sur YouTube. Et pas seulement. Les autres réseaux sociaux ne sont pas écartés. Avouez-le. Des chances comme ça, vous n'en trouverez pas sur le net. C'est pour ça que j'ai pris la décision de les tenter avec vous. Autrement dit, tout un chacun qui entrera en contact avec moi et quelle que soit la plateforme à laquelle il appartient, je lui abonnerai, je le likerai, je le partagerai et je lui laisserai un commentaire comme témoignage de ma sincérité. Cette annonce est sponsorisée avec mes propres moyens. Cette annonce, elle passe en ce moment sur ma chaîne YouTube. La seule place où cette jolie aventure peut commencer pour le bien de tous. Mais, ce ne veut pas dire que les autres réseaux sociaux ne sont pas concernés. Bien au contraire. Il suffit de laisser l'adresse de votre compte préféré pour que j'y réagisse favorablement. Tranquillisez maintenant, OK Mais pas seulement. Parce qu'il y a un plus auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Imagine, par exemple, toi, si tu étais abonné à mon compte, voire particulièrement, ton contenu tombera obligatoirement chez moi. Chaque fois que tu posteras un contenu, donc, c'est normal. C'est une opération supplémentaire puisque je te likerai encore et encore. Non, non? Ce qui ajoutera implicitement de la valeur à ton compte. L'objectif de cette opération, c'est l'interactivité positive que nous devrions avoir tous. Pour nous encourager les uns et les autres, et notre belle vie, allez-y tous. Je vous attends de pied ferme. Vous êtes très nombreux pour faire décoller vos performances sur le net. Parlez-en autour de vous. Faites beaucoup de bruit et que la fête commence. Voilà ce que vous devriez faire. Laissez-moi votre lien dans les commentaires en écrivant cette formule. Merci de vous abonner à mon compte. dont voici le lien. Et vous mettez votre compte. Ne manquez pas aussi de liker et de me laisser le commentaire suivant. Abonnez, likez et commentez. Et soyez tranquille. Je vous le rendrai de sitôt. Merci. C'est le message. Donc, dès que je recevrai ce message, j'y réagirai favorablement. Mais attention, il y a un truc important. Que je vous laisse dans la description. Je joins une liste de formations offertes, une centaine, une centaine de formations offertes qu'il faut télécharger. Ces formations offertes parlent toutes de la monétisation sur les plateformes qui acceptent ce mode. J'attends aussi des observations de votre part pour que je puisse vous expliquer davantage ce que j'ai prévu dans cette chaîne pour corriger aussi mes défauts. Je ne sais personne n'est pas fait. Nous sommes bien ici pour nous entraider, n'est-ce pas Et pour ne jamais embêter les autres. Parce que c'est contraire à ma vocation de marketeur. Allez, on y va. Maintenant, le partage équitable n'a jamais été aussi sérieux. À suivre.